Il ne suffisait pas, Bernard Werber, avec sa démonstration, que 1 plus 1 égale 3. Voilà que si un manuel s'y met, il prouve que 2 égale 3. Exercice 117, page 32. 39, pardon. Du manuel modulo math chez Didier. C'est vrai, ça fait 10 ans. On verra qu'est-ce qui se passe, même au bout de 10 ans. Est-ce que 1 plus 1, ça fait vraiment 3. Alors, j'ai 4 moins 10 égale 9 moins 15. C'est une façon alambiquée de dire que moins 6 égale moins 6. Id est, ça veut dire, c'est-à-dire, en latin. Pour ceux qui ont perdu leur latin, tant pis. Je vais additionner 5 demi-au-carré dans les deux membres. Donc, 4 moins 10 plus 5 demi-au-carré égale 9 moins 15 plus 5 demi-au-carré. J'ai rajouté 5 demi-au-carré dans les deux membres. Et c'est l'axe à Scorch. Attention, identité remarquable à l'horizon. Bien sûr que tout le monde ici a reconnu A carré moins 2AB plus B carré. A carré moins 2AB plus B carré. Vous avez factorisé. Je vous laisse 2 secondes. Une, deux. Donc, 2 moins 5 demi au carré égale 3 moins 5 demi au carré. Si vous ne croyez pas, et si vous croyez à cette identité remarquable, qu'est-ce que je raconte comme connerie Si vous croyez à cette identité remarquable, c'est-à-dire A moins B au carré égale A au carré moins 2AB plus B au carré, vous développez ça et ça et vous tombez là-dessus. A au carré 2 au carré 4, moins 2AB moins 2 fois ça fois ça, ça fait moins 10, plus B au carré, etc. pour l'autre. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion 2 moins 5 demi au carré égale 3 moins 5 demi au carré. Évidemment. Donc, 2 moins 5 demi égale 3 moins 5 demi. Car si a carré égale b carré, alors a égale b. Évidemment. Et le 5 demi qui est dans les deux membres, on peut le faire disparaître. On additionne 5 demi dans les deux membres. Et ça donne le 2 égale 3. Autrement dit, 1 plus 1 égale 3. Halmoche, ça veut fin de la preuve. Et ben voilà. Bernard Weber, manuel module math, édition 2004 de seconde, prouve que 1 plus 1 égale 3. Tout est foutu. Allez, trouvez l'erreur. C'est très simple. Bonne chance.